Les blacks en Suisse ont du mal à trouver du travail. Alors, nos jobs, nos peace Nos jobs, nos pistes. Nos jobs, nos peace Nos jobs, nos peace La dignité humaine se gagne aussi par le travail. Tout le monde doit travailler. Il n'y a pas de raison qu'une partie de la population travaille et que les autres ne travaillent pas parce qu'ils sont noirs. Ce n'est pas acceptable. On doit aussi pouvoir accéder aussi à des logements sans qu'on nous discrimine. Si on cherche un appartement, qu'importe d'où on vient, qu'importe la couleur de notre peau, on doit avoir accès aux appartements comme tous les autres. On doit pouvoir se promener à côté des gares, sans qu'on soit contrôlé Dans les gares, dans les voies de nuit, partout Le problème il est beaucoup plus global que ce qu'on a vu aux états unis Donc, pour régler toute la problématique, il faudrait que ces questions-là soient résolues. Nous passons à ce qu'il n'y ait plus d'excuses pour la police pour faire les violences sur les noirs. Faites passer le message partout où vous êtes, messieurs-dames. C'est un jour historique aujourd'hui parce qu'à Genève, on n'a jamais vu ça. Et le mouvement ne s'arrêtera pas là. Donc merci à vous de votre mobilisation. No, mm it's -hmm.